Dans ces exemples, je veux vous montrer l'utilisation des fonds verts, comme j'ai derrière moi. Ce fond vert permet de faire de l'incrustation, c'est-à-dire on enlève le fond vert automatiquement et on peut incruster ce que l'on veut derrière. C'est difficile, une fois l'incrustation faite, de pouvoir montrer et pointer au bon endroit ce que l'on veut, à moins d'avoir des écrans de retour. Si cet écran de retour est en face, eh bien je peux toujours m'adresser au public en face. Par contre, si l'écran de retour est sur le côté, ça va être difficile d'avoir le regard en face et sur le côté en même temps, pour savoir ce qu'on est en train de pointer. Bref, l'utilisation de ce dispositif technique est assez délicat et il faut un certain temps d'adaptation. Regardons les exemples. Branch and bond where we have a lot of items, right? But they have all essentially the same ratio between the value in ONC shows that there's continuing progress uh, in, in terms of systems being able to do these things over time. En mismo movimiento en el tiempo. Il y a d'autres fonctions, comme dans le cas de l'exponential, où ce qui serait la raison de changement de la fonction. Moins racine de y. Et pour f2-1, c'est la fonction qui a y associé plus racine de y. Comme d'habitude, le graphe de f1-1 s'obtient par symétrie par rapport à la droite d'équation y égale x. f1-1 est une fonction continue et strictement décroissante, comme F1. Comme celle que nous avons pu voir. Différence, placement ou distance. avec votre IRB. L'IRB aime parfois likes vos instruments de collecte de données. Les instruments de collecte de données sont les outils que vous utilisez pour collecter des données pour un In de recherche. Dans ce cours, quand nous disons « data collection instruments »,« collect study. In instruments, study instruments » or research instruments, we're referring to the questionnaires and data collection forms that we're learning how to design. Or is it one of task adaptation from the informal organization? It's not clear. Third, organizations have goals, and these goals are desired ends that participants attempt to achieve through the performance of task activities. For example, for schooling, um, the goals are technical and moral socialization of youth. C'est peu sensible aux fluctuations d'échantillonnage, par contre, ça ne représente pas toutes les observations. Le gros intérêt de la médiane par rapport à la moyenne est sa robustesse aux valeurs extrêmes.